Vide à trop bairis une nouvelle série documentaire où je présente ce qu'est en fait la vie d'une femme troubadour un petit peu en dehors des sentiers battus un petit peu en dehors d'une simple vidéo de scène ou d'un clip mais bien tous les choix conscients qui sont effectués et pourquoi j'agis pourquoi je me lève Pourquoi je vais chanter À quel endroit Et aussi, puisque c'est une très grande joie, l'idée de cette série, c'était de, de montrer euh, au-delà des paillettes, au-delà de, voilà, de, de la publicité euh, pour un spectacle, de montrer le côté off, les rencontres humaines, les, les déplacements géographiques dans notre magnifique région. Vida de Trobayaris. C'est aussi l'idée de montrer quelque chose de différent, authentique, naturel, sans flafla. Flafla, fla c'est une expression niçoise qui combine à la fois le blabla et le bling bling. <rire> Donc sans flafla. -fla, pour cet épisode, je me rends dans le vieux Nice, le babazouk, babelsouk pour intervenir lors de la dictée occitane. J'ai décidé pour ma part de venir toute seule avec ma guitare et de chanter sans micro, puisque le palais -Sard a une acoustique incroyable et ce n'est pas la première fois donc que je viens pour cette dictée occitane puisqu'il y a deux ans les niçois, les organisateurs niçois avaient choisi un de mes textes, Ostao Negresco, pour la dictée ça m'avait fait vraiment plaisir ça a fait comme je fais un petit reportage et enfin l'intérieur du palais Sardes qui fait partie de notre patrimoine qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Et en plus, moi, ce que j'adore dans ce palais sardes, c'est qu'il y a vraiment toujours, même en plein hiver, un joli petit soleil. Oh, oh, oh. Qui réchauffe bien la les les acquis, la et qui permet de contempler euh, les peintures et tout l'art baroque qui est présent à l'intérieur de cette pièce magnifique. J'ai voulu mettre en avant les pionniers dans l'organisation de cette dictée, donc Christophe Dorour et Cyril Johan de la radio niçoise Radio Nissa Pantay, pour laquelle je fais parfois des émissions foot pantay, les, les commentaires des matchs de football, et qui ont également lancé la monnaie niçoise, la monnaie locale, la monnaie d'Anissarde et qui actuellement porte un énorme projet de relancer une école immersive occitane, la Calandrette Maurice Sgaravizzi. Ce sont vraiment deux personnes de cœur qui donnent énormément de leur temps et de leur cœur depuis toutes ces années de manière bénévole en faveur de la diversité culturelle et en faveur donc de cette identité régionale. Et on devrait même dire vraiment niçoise, puisque certes le niçois fait partie du groupe des Languedocs, mais il y a quand même une identité bien particulière, le pantail, le pantail niçarté. Parce que c'est vrai que le pantail niçois, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Pour moi, on pourrait dire que c'est un peu comme le trip en anglais, c'est-à-dire un délire. Il y a une notion un peu comme Don Quichotte, c'est-à-dire un rêve après lequel on court, qui nous fait nous lever le matin. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on a atteint ce rêve, il nous en faut un autre. Alors, je vais vous citer un proverbe niçois d'un poète niçois, Julie Enaudi. Kuma pierrot, qui fortune, Cusso c'est la pas la lune, ou Et c'est amusant parce que c'est tellement inconscient, même dans l'esprit niçois, que vous allez voir, les dames que je vais interroger, elles me parlent de la lune. Le bel Rochette, de frère Manissarde. Alors, mesdames, est-ce que vous êtes comme cette charmante demoiselle dessinatrice, etc., de votre état Bien sûr. Uh, plus ça. <rire> Et donc, vous, vous êtes des nichoises, <rire> c'est ça <rire> c'est déjà suffisant. Oui, Denis oui, oui. oui, moi alors, alors, moi, moi je fais du théâtre, de ah. la musique, de l'écriture. Je fais le clou en permanence. Je, <rire> je distrais les autres. Même des fois, je... Elle me bataille un peu. Un peu. J'adore la lutte. Ah. Alors, moi, c'est comme elle. Je suis sa soeur jumelle. Elle est brune, moi je suis blonde. De la musique, de la photo en permanence. Je n'aime que ça. Et puis voilà, Et puis la vie continue. De la cuisine. La belle moitié. Je fais de la cuisine. Ah, là, la ah, là, <rire> attends, attends, attends. Il s'en a ici. Toujours ah. dans les créations. Les créations. Et là, là, je suis bien voir ah. Les L'initiois d'Adèle. Et Eh Malik. Exactement. Oh mais qu'est-ce que vous faites dans la vie alors Euh... vous on... admire, hein Voilà, on, <rire> <est> là, on <rire> sous les maris, il, admire, soir, hein, il vous nous supporte, il nous amène, le parti du soir, égale. on se régale On se régale, voilà. voilà. du bonheur C'est important de connaître nos racines pour pouvoir justement bien grandir. Et perquet, chien Alors, ben, la dita nous cita, si fa, comme nous l'indiquons, nous cita hein, l'atouta est à Castres, qui est le premier coup à cet événement s'efface. Le musicoir fait partie de la famille de la langue d'Oc et il est plus connu peut-être pour ses chants, pour sa musique, pour son oralité, on va dire, que pour ses écrits. Et c'est vrai que. Et en plus à Castres, ils ont là-bas une manie, c'est de mettre les femmes en avant. C'est bizarre, hein un lycée ce voilà. parce que si vous remarquez bien, on dit toujours trop troubadour, mais on ne dit jamais trop troubaïris. Alors, on nous appris peut-être un mot aujourd'hui, Trop troubaïris. Et oui, au Moyen-Âge, il n'y avait pas que des hommes qui composaient dans cette langue. On dit que le Moyen-Âge, c'est l'âge d'or de la langue occitane, et euh, donc les femmes écrivaient dans cette langue. vice-présidente et... du département et aussi conseillère municipale. Et vous savez que même si moi je parle de niçois sous la torture, mon père avait toujours l'habitude de dire que j'avais un accent euh, qui était bien de ma ville d'origine puisque je suis Malouine, je suis originaire de Saint-Malo, je suis arrivée par le hasard de la mer euh, sur Nice et j'ai rencontré mon mari, donc ça fait maintenant 39 ans que je suis avec mon époux niçois qui essaye de m'inculter les valeurs niçoises et notamment tout ce qui est cette magnifique langue chantante niçois euh, Le premier poème que je vais vous lire, je vous dire en français maintenant, c'est un poème que j'ai écrit, écrit à l'issue de la tempête Alex, il y a quelques années en arrière, qui est un peu, je pense, le reflet de tout ce qui s'est passé. Et comme les expressions niçoises sont assez fortes, quand quelque chose d'important se passe, on dit Oh porca péta Oh péta et donc, le texte de ce texte de ce texte de ce texte de ce texte de de de ce texte de de ce texte de ce texte de de ce de ce texte de ce de de de un ans de plus car, tout ce qui a été c'est de en marche. C'est un problème de sa vie est pour carrière, pour pour la pour la vie, pour pour la vie, la vie, la la la pour quand on tout plein d'été, mes filles, là, des patients, ça, que je va louper de la c'est le ça. Voilà pour le premier. Oui, parce que je prépare un épisode, non, vous voyez pas <rire> Ah, tu vas ce pas de Voilà, ça, naturellement, je prépare un épisode de « Vide avec trop sur ma chaîne YouTube, donc je filme un petit peu certaines choses. Alors, tu m'as dit euh, de préparer... Euh, les textes, effectivement, je voulais en chanter quelques-unes. Je veux pas prendre trop de place non plus, parce qu'il y a un super bal et je sens qu'on voit des gens, mais il y a le soleil, et vous n'avez pas... Alors, je réfléchis, parce que finalement, à ce part des et tu Alors, ben moi aussi, Alors, moi, c'était « Tête t'es fière ».« Tête t'es fière, la la à la la » des chansons du patrimoine mondial et de, mon, de les mettre en histoire pas par faiblesse euh, puisque je ne suis pas capable de composer mais justement pour montrer que c'était une langue noble qui pouvait s'adapter et en même temps c'est rigolo parce que donc je ne sais pas encore exactement quand mais juin, juillet nous allons sortir un clip de cette chanson avec Jet Bosch du groupe qui l'a refaite à la Vienne mais ça vous aurez la surprise un peu plus jacobine de Paris avait médité lui par là et lui poivre nos Italiens, y a cru patria alors c'était la belle quand euh, bah, j'arrivais euh, en tant que routard de musicienne de rue à Nice, au diable bleu. Et donc qu'est-ce que tu viens de me dire Ça te faisait plaisir quoi en fait. Ce qui me faisait plaisir de, de voir l'évolution de, de ton travail, de ton talent, de ton talent, malgré les difficultés euh, dont on énonçait tout à l'heure euh, le fait que bon, ben, la rof, euh, tout ce qui se fait culture populaire, a, est toujours euh, décrié alors que bon, c'est l'âme du peuple, elle est là, l'âme des citoyens, des gens ordinaires. Elle est dans la musique, la transmission, la danse. Et euh, à travers tout ce qui s'est fait depuis de nombreuses années, avec un soutien euh, euh, minime, voire au cœur, et souvent un déni. Donc euh, moi, je voulais juste te dire merci et te <rire> féliciter pour... Euh, bah, c'est parfait, l'apport hein. que tu, tu as. Euh, c'est parfait, c'est tout. Hein, c'est ce quoi. Ça peut même faire un oh. film de moterie. De moterie, Jean-Pierre pour de les gens dans les lieux, du coup. Lui a qu'un bal-folk aujourd'hui Un bal-folk, aujourd bal comme le propose kokobiji Baletti, c'est un événement où les musiciens et les danseurs évoluent autour de musique et danses d'origine et structures traditionnelles ou anciennes. L'on y danse, sans spectacle et ni costume folklorique, sur des musiques arrangées et revitalisées selon des influences diverses. Les participants, curieux, novices, des habitués, viennent d'horizons divers pour partager un moment de joie hors du temps et hors rapports sociaux. Une ambiance tonique et chaleureuse invite à bouger et à se rencontrer. Et moi je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment...